Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour repartir pour cette semaine de travail à distance. Voilà, alors en maths, on en était sur euh, organisation et gestion de données. On avait fait représentation graphique de données avec un histogramme, quelque chose comme ça, et on l'avait fait à partir des résultats au brevet. Ça, c'était euh, avant qu'on ne se quitte... Hein. Et puis après, on l'avait fait avec euh, des courbes. Là, c'était la part des bacheliers en fonction du bac général, bac technique, technologique ou bien bac professionnel. Et puis, euh, on l'avait fait aussi avec des diagrammes en bâton. Ça, c'était le taux de chômage selon le diplôme. Alors, euh, vous n'avez peut-être pas tous, tous terminé, hein, parce que vous n'aviez pas tous fait exactement tout ce qu'il fallait faire. Mais globalement, voilà, je vous remontre tout ce que vous êtes censé avoir déjà fait. Puis on avait fait des calculs avant les vacances euh, en réfléchissant ici à la température en fonction des mois, un histogramme, là les moyennes de frères et sœurs euh, en fonction des élèves. Et puis des calculs de moyenne. Là non plus, vous n'avez pas tous tout fait. Bon, ma foi, on continue à avancer. Aujourd'hui, on va partir sur un diagramme circulaire. C'est quoi un diagramme circulaire C'est quand je trace quelque chose comme ça. Là. Euh, si par exemple ici je coupe à la moitié, et eh ben là ça va faire 50% des gens. Si je coupe en 4, là ça va faire 25% des gens. Évidemment je ne vais pas toujours faire à peu près comme ça. Là en l'occurrence de quoi On me parle de l'orientation des élèves en 2017, après la classe de 3e. Donc vous savez que euh, en fin de troisième vous pouvez aller soit dans la voie professionnelle, soit dans la voie technologique, soit la voie générale, euh, avec l'apprentissage qui peut aussi avoir lieu. Et donc là, on étudie à chaque fois, en fonction des filles et des garçons, où est-ce qu'ils vont. On doit le représenter par un diagramme circulaire. Un diagramme circulaire, ça fait tout un cercle. Ça va faire combien de degrés, parce qu'il va falloir trouver des degrés ben, Un cercle entier, ça fait 360 degrés. Ici, vous avez donc le nombre de filles qui sont euh, considérées dans cet établissement-là. On vous demande le total. Comment vous faites pour trouver le total ben, Vous additionnez tout. 71 plus 18 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1. Et là, ça tombe sur 100. Comment ça se fait Eh bien, parce que ce n'était pas dans un établissement scolaire, c'était en pourcentage. Donc, c'est normal qu'au total, je trouve 100%. Maintenant je vais regarder donc la part des filles qui vont en seconde générale et technologique, c'est 71 100%, 100% c'est 60 degrés. Alors là il y a une méthode un peu magique quand il y a 71 qui est en lien avec 100% et qu'on cherche ces 71 filles à combien de degrés va, ça va correspondre, il y a une méthode magique, qui va être qu'on multiplie les deux qui sont croisés, on divise par le troisième et ça va nous donner le quatrième nombre. C'est-à-dire qu'ici on va faire 71 x 360 divisé par 100. Je vous autorise exceptionnellement à le faire à la calculatrice, donc 71 x 360 divisé par 100 et je trouve 255,6 que je peux arrondir à 256 degrés parce que ce sera déjà pas facile à faire. Donc j'écris ici 256 degrés. Je fais faire la même chose ici pour ceux, celles qui partent en seconde professionnelle, en lycée professionnel. Il y en a 18. Je refais la même chose. 18 en lien avec 360, donc 18 fois 360, 18 x 360 divisé par 100. Je calcule combien ça fait. 64,8 que j'arrondis à 65 degrés. Même chose pour les orientations en CAP, donc il y en avait 5 sur 100 et je dois trouver combien ça fait en degrés. 5 fois 360 divisé par 100, je trouve 18 degrés. Apprentissage, 3 à mettre en lien avec 100 et je cherche pour 360 degrés, ça va faire combien 3 fois 360 divisé par 100. Je trouve 10,8 que je peux arrondir à 11 degrés. Doublement de la troisième. Donc il y a 2 élèves sur 100 et je cherche pour 360 degrés. Ça fait combien Ça fait 2 fois 360 divisé par 100. Ça fait 7,2 que je peux arrondir à 7 degrés. Si par hasard vous obtenez, par exemple, je sais pas quoi, 72 degrés, vous vous étonnez. Ce n'est pas possible que deux élèves ça fassent 72 degrés et que trois élèves ça fassent seulement 11. Ici, j'ai un élève qui est sorti de, du système scolaire, donc la moitié de 7, ça fait 3,5, que je vais arrondir à 3 pour que ça me donne bien 360 degrés. Ces chiffres-là, je vais devoir les représenter dans un diagramme circulaire. Donc Je commence par faire un cercle, repérer le centre, mettre un trait horizontal, par exemple ici, et donc le premier, ça doit faire 256 degrés. Je prends mon rapporteur. Si vous n'avez pas de rapporteur, eh ben, euh, vous essaierez de le faire à peu près. 256 degrés, je pense bien à partir de 0. Si c'est pas le cas, je tourne mon rapporteur. Ici, je suis à 180. Moi, je dois aller 256, donc plus loin. Donc, je vais faire tourner mon rapporteur. Là, j'ai déjà fait 180 degrés. Et je dois en faire encore 180 pour aller à 256. Il m'en manque 76. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 76 degrés. Je prends ce trait-là et je le relis au centre. Et ça veut dire que tout ce secteur angulaire ici, ce sont donc les filles qui veulent aller, qui sont orientées en seconde générale et technologique. Et je précise que donc c'est les filles, parce qu'ensuite vous ferez la même chose pour les garçons. Ensuite les filles, il y en a 18 qui vont en lycée pro, en seconde professionnelle, je et 65 degrés. Donc je reprends mon rapporteur, je le tourne pour avoir pour 65 degrés, et je compte 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 degrés. Je mets un petit trait, ce petit trait je le relie au centre, et donc, ça, c'est pour l'orientation en seconde pro. Ensuite, 18 degrés en CAP. Je m'étais arrêtée au trait vert. Donc, je repars du trait vert et je vais à 18 degrés. 10, 18. Je mets un petit trait. Je relis. Donc, ça, c'est CAP. Apprentissage 11 degrés. Je repars de là où j'étais arrivée. Je change de couleur, c'est juste pour qu'on s'y repère mieux. Hein. Vous, euh, normalement, vous êtes au crayon de papier. Et donc, je vais à 11 degrés. Apprentissage. Alors, je n'ai pas la place. Bon, si je l'écris, je déborde. Il me reste doublement troisième. Alors, vous voyez, ça devient de plus en plus petit. Donc là, ça va être de plus en plus euh, subtil à pas pas réussir à tout placer. Donc, mes 7 degrés. 7 degrés ici. Doublement. Et il me reste ici le petit angle qui reste, et eh ben c'est euh, le pourcentage d'élèves qui sont sortis du système scolaire. Voilà, donc là j'ai fait le diagramme circulaire qui concerne les filles. Reste à faire celui des garçons, ça va fonctionner exactement de la même manière. Je vous rappelle Donc que vous allez prendre 58 pour les, gar les garçons, seconde générale et technologique. 58 qui est en lien avec 100%. Parce que quand vous additionnez tout ça, là, 58 plus 24 plus 7, plus 7, plus 3, plus 1, vous allez trouver 100%. Et ça, 100%, ça correspond à 360 degrés. Donc, mes 58% de garçons, là, pour trouver à combien de degrés ça fait, je fais 58 x 360 divisé par 100. Et ça me donne le résultat à trouver. 58 fois 360 divisé par 100. Je vous laisse trouver, compléter le tableau et ensuite faire le diagramme circulaire comme on a fait pour celui des filles. Bon courage